Est-ce que vous vous souvenez de jeu.fr Alors, pas moi, parce que moi, du coup, je jouais à jeu.info mais j'ai voulu y retourner, et euh... <rire> Voilà, tous mes jeux d'enfance partis en miettes, let's go Bah du coup, je vais essayer jeu.fr. On verra un peu si c'est de la même qualité que jeu.info. C'est quoi ça Ah ouais, t'es dans un mauvais état ma vieille, hein On va régler ça Ok. Donc c'est à ça que vous jouez, vous, aujourd'hui les jeunes de nos jours. Bah, c'est space, hein. Frère Mais c'est dégueu. Genre ça, comment ça, ça traumatise pas les gosses, en vrai Ça Je sais pas si vous aussi, vous des fois, vous tombez sur des vidéos TikTok de perçage de points noir. Perso, je trouve ça super satisfaisant. Genre, ça a beau être dégueu, c'est satisfaisant. Genre de fou. Et je fais quoi Ah, ok. <rire> J'étais en train d'essuyer comme une débile. Ok, bah nickel, hein. <rire> hein Bref, euh, bon. C'est <rire> nul. C'est quoi, ça Quoi Ok. On dirait les jeux mobiles, là, où t'as tout le temps la pub, genre sur TikTok ou je ne sais où. Et qu'après, quand tu lances le jeu, t'as 20 000 pubs qui t'empêchent de, jo <rire> de jouer correctement. Vous connaissez, non Ah On passe à autre chose. Oh, ça. Et ça date à ça. Surnom. Lunas. Oh là là, mais qu'est-ce que ça lag Même la barre de chargement, elle charge pas. Non mais frère, il est bourré, le jeu, c'est bon. Je comprends mieux pourquoi elle a fait autant de soins tout à l'heure. On va aller la maquiller Vous allez voir, elle va être sublime Alors, on va lui mettre... Oh, bon, j'allais... <rire> Magnifique ma oui. Mais non, mais tout est beau Je voulais lui faire une tenue de merde, moi Voilà Le jour J. Quoi Oh, l'arnaque T'imagines, t'es une jeune fille et... Bah, on m'a mis directement sur un autre jeu Ok Mais genre, imagine, genre, tu, tu fais ton petit jeu et tout, tu veux voir le résultat Mets-toi à la place d'un enfant, et puis après, bah, tu, tu tapes une pub de couche pour adultes la couche absorbante favorise le passage rapide de l'urine. Là je suis 75e, attention. 70 maintenant. Coucou. Non, tu me boufferas pas. Hop là, j'en ai eu un. Non, frat, tu restes à ta place. Quoi, tu veux venir Viens, viens, viens. Oh là, oh là, oh là, oh là. <rire> je me casse. Salut, à plus, hein. Il veut quoi, lui Il veut quoi, lui Vas-y. Hop, voilà, c'est pas grave, je m'en suis sorti. Non La France, c'est Poutine. Vous me laissez tranquille un moment là. Oh, mais tu m'auras pas, toi. Oui, va. Bah. Hop là. <rire> Mes frères, laissez-moi. Ah, oh, oh. C'est bête ça. Bah alors <rire> Oh, je suis foutu là. Non, non, laissez-moi. Laissez-moi en paix. Ah, là, je suis sécurisé. Hop là oh, l'enculé Mais regarde là je lui reprends ça Oh merci mec Mais non t'es pas assez grand c'est bête oh Ok vas-y c'est bon Ok Anastasia On va te faire un super look Hop Elle est pas trop belle genre Aidez-moi Magnifique Ça c'est sympa Ok. <rire> Ça va, je gère, hein Non, non, non, non, non, non, voilà. Mais... <rire> <rire> <rire> oh, oh Pardon, ouf. Euh... Ouais, frère Mais est-ce qu'il y a les anciens jeux, là Ah Lui, en tout cas, il y est toujours. Vas-y, je tente un truc. Voilà, oh eux ils vont. Oh! Mmh. Allez, c'est bon. Ça, c'était genre mon jeu préféré quand j'avais genre 9 ans. Mais il charge pas. I am triste. Je pense qu'on va terminer là. Dites-moi, c'était quoi vos jeux d'enfance? Ça m'intéresse et je ferai peut-être une vidéo dessus. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!